On va aller le chercher sinon Ouais, Donc tu sors de garde à vue là, tu peux nous dire un peu ce qui s'est passé pendant ces deux jours euh, Donc euh, oui, on, on manifestait dans le Medef euh, en tant qu'intermittent. Euh, euh, j'ai été euh, arrêté soi-disant pour violence, ce qui est évidemment faux. Je viens de passer euh, 24 heures de garde à vue, qui a été prolongée jusqu'à 48 heures. J'ai mis euh, au commissariat puis au dépôt. Et là, ils viennent de me libérer euh, pour euh, un procès qui aura lieu le 5 août. Euh, L'accusation, c'est que euh, j'aurais mis euh, un coup de poing au responsable de la sécurité. Bon, tous les gens présents euh, savent que c'est faux. Euh, je pense aussi que les caméras de surveillance trouveront que c'est faux et euh, non, mais c'est surtout une manière pour eux de détourner l'attention du fond de l'affaire qui est le, le rôle de la, du MEDEF dans la vie politique française, la manière dont il, il est une, une calamité pour l'ensemble de la population et d'essayer de transformer ça en, en fait divers. Donc euh, bah, ne nous laissons pas avoir là-dessus et on continue les mobilisations bien sûr.